Alors bonjour, Luc Barbaro, je vais vous présenter donc, euh, ce travail qui s'intitule « Changement récents et à long terme dans les comités d'oiseaux-nicheurs de la zone atelier PIGAR, pyrénées » et qui est basé sur les résultats d'un projet qui a été financé en 2018, donc l'an dernier, par euh, la zone atelier qui s'intitulait « Élanion, évolution à long terme des assemblages d'espèces natives et indicatrices d'oiseaux-nicheurs ». Donc comme l'a indiqué Antoine, c'est basé sur des, des jeu de données euh, à long terme euh, qui est acquis dans le laboratoire depuis, euh, depuis un certain temps. Et euh, donc je vais donc, vous présenter les détails. Mais euh, d'abord je voulais préciser que ce travail s'inscrit dans, dans des, euh, des. une série de, de travaux de monitoring à long terme des communautés d'oiseaux dans, dans l'hémisphère nord essentiellement, dans les pays tempérés et l'hémisphère nord, qui montre un peu partout un déclin généralisé des oiseaux spécialistes en termes d'habitat d'une part, et des oiseaux spécialistes des paysages agricoles en particulier. Donc c'est ce le type d'espèce qui a le plus diminué en termes d'abondance de, de, relative depuis les années 80-90, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord. Euh, on, on voit aussi que les, les espèces des milieux bâtis sont en déclin assez marqué, surtout depuis euh, les 10-15 dernières années également en France. Euh, donc, euh, Le sud-ouest de la France est un des secteurs où il y a eu le plus de variations d'abondance de, de ces espèces, donc euh, de plus de diminution. La zone atelier étant au cœur de cette zone, c'est intéressant de savoir ce qui s'y est passé par rapport aux tendances euh, observées à l'échelle nationale et en particulier d'essayer de démêler ce qui est euh, la part du changement climatique proprement dit euh, sur, les, sur les, les changements, de, de ceux de, des changements d'usage de, du sol, d'occupation du sol. Pour ça, les, les écologues utilisent euh, des indices euh, synthétiques à l'échelle des communautés, l'indice thermique qui, est, euh, qui mesure la préférence thermique moyenne des communautés, ou euh, l'indice de spécialisation ou de généralisation qui est son inverse qui mesure la spécialisation moyenne de chaque espèce dans la communauté. Donc euh, ce projet avait trois objectifs principaux. Donc, il prenait place donc dans ce qu'on appelle euh, donc, euh, la, le, les vallées coteaux de Gascogne, en particulier le canton d'Aurignac, euh, <coughs> donc au cœur de, de, ce, de cette zone atelier. Et euh, donc euh, les trois principaux volets du projet étaient donc d'une part l'analyse des changements récents et à long terme de. L'abondance des communautés d'oiseaux sur, le, sur, le, sur le, le canton. Et puis, on s'intéressait dans une deuxième partie à la sélection de l'habitat d'une espèce de petit rapace méditerranéen, qui est un colonisateur très récent de la zone d'étude, et donc qui est un peu symbolique des changements observés, on va dire, ou synthétique des changements observés. Et puis, le volet 3 était un volet plus euh, euh, SHS, qui euh, donc, euh, est en cours de, en, en cours de constitution. Alors, le jeu de données qu'on utilise a été mis en place par Gérard Baleine dans les années, fin des années 70, début 80, avec une première année où, en 1981, il a échantillonné avec un certain nombre d'autres ornithologues, donc les oiseaux nicheurs, sur 780 points d'écoute qui sont distribués de manière spatialisée sur l'ensemble du canton. Depuis 2011, ce suivi est devenu annuel sur une centaine de points qui sont représentatifs de, de cette zone, euh, selon un échantillon stratifié, des paysages de cette zone. Et puis, euh, donc euh, depuis 1981, on étudie euh, la dynamique des paysages en termes d'occupation du sol, de manière diachronique, avec toujours la même méthode, hein, depuis 1981, qui est donc enseigner l'habitat principal de chaque petit carré, donc c'est un sacré travail de fourmis, mais on utilise toujours la même méthode depuis cette date. Alors, les résultats montrent que Bon, depuis 40 ans, les paysages du canton se sont bien entendu transformés, mais ont conservé une certaine diversité d'habitats. Et euh, le principal euh, facteur, euh, le principal euh, fait qu'on observe, c'est la diminution des des prairies au, prix, au profit des cultures, puisque c'est à peu près euh, moins, 15%, moins et plus 15% respectivement de, du paysage du canton, des paysages du canton qui, a, qui est passé de prairies et de prairie à les deux haies à la culture. Et puis. Euh, c'est concomitant à une évolution de la culture assez marquée, avec une baisse assez marquée du nombre d'exploitants agricoles et du nombre d'exploitations, mais un maintien relatif de la SAU et du nombre d'UGB sur la zone. La surface toujours en herbe, elle, a bien diminué, et les, les, les destructions de haies continuent. Ça, c'est une photo qui a été prise en décembre ou en novembre sur la zone. Alors, on voit bien au niveau de l'apparition des habitats que euh, les, cultures se sont, euh, les prairies se sont euh, transformées en cultures. On voit que euh, les deux courses euh, de, euh, jaunes et vertes vont se croiser. Donc, euh, c'est bien euh, le, le retournement des prairies qui est, en culture qui est le principal driver paysager sur le, sur le canton. Et euh, par contre, ce qu'on observe euh, en gros chez les oiseaux, une diminution parallèle de, toutes les, de tous les groupes d'espèces, quasiment, et en particulier des espèces agricoles, alors que l'augmentation de la surface, la surface cultivée a augmenté. Donc on voit que pour les espèces forestières et généralistes, la tendance est beaucoup moins lourde que pour les espèces urbaines et agricoles. Donc en moyenne, sur les 780 points entre 1981 et 2011, on a perdu 20% d'individus, Moyenne, au total et en moyenne, et deux espèces en moyenne par Alors sur, donc Ici, on utilise donc ces deux indices moyennés synthétiques dont je vous ai parlé, qu'on appelle le CTI et le CSI, ou son inverse, le CGI. Donc le CSI mesure la préférence thermique moyenne des communautés, et en, en accord avec les tendances observées au niveau national, il est en augmentation sur la période, avec des espèces de climat chaud qui, se sont, qui ont augmenté, comme l'hypolènes polyglotte ou le guépia d'Europe, au détriment d'espèces de climat froid, on va voir ça en détail un peu juste après. Et puis, par contre, euh, contrairement à la tendance nationale, on observe une diminution euh, de la généralisation moyenne des communautés, c'est-à-dire une augmentation de la spécialisation ce qui est sur le canton, ce qui est contraire euh, l'inverse de la tendance euh, nationale. Donc pour aller plus loin, on a, euh, on a essayé de quantifier la contribution relative de chaque espèce à ces dynamiques temporelles et donc ici on voit que euh, l'augmentation du CTI est due non seulement euh, en rouge à des espèces de climat chaud qui ont augmenté mais également des espèces de climat froid qui ont diminué en, en bleu pâle donc c'est ce euh, double, cette double dynamique qui, euh, qui conduit à une augmentation globale du CTI et les principaux drivers de ces changements sont euh, évidemment l'augmentation, euh, enfin c'est corrélé en tout cas euh, à l'augmentation de la température en période de reproduction au printemps, mais également euh, à l'augmentation de la quantité de culture dans le paysage. De même, l'indice de généralisation, donc l'inverse de l'indice de spécialisation, a lui euh, diminué pendant, pendant la période et, à, et il est euh, à chaque là aussi... Euh, euh, dû donc à la fois à des espèces de, de généralistes qui ont diminué, mais également à euh, une augmentation de quelques spécialistes en rouge. Donc euh, le principal driver associé à ce, cette augmentation de la spécialisation moyenne, c'est en fait, euh, euh, la diminution des haies dans le paysage. Donc euh, on peut imaginer que les espèces généralistes ont souffert en particulier de cette euh, disparition des haies dans les paysages agriforestiers, au détriment d'espèces spécialistes agricoles qui ont moins besoin d'aider dans le paysage. Donc, en gros, depuis 40 ans, on observe une diminution généralisée des communautés, mais si on regarde en détail depuis 20 ans, depuis 2001, les tendances se stabilisent, mais pour les espèces des milieux bâtis et des milieux agricoles, cette baisse continue, notamment sur les dernières années. Par contre, on observe un maintien des espèces généralistes, euh, et, et, et même une légère augmentation à nouveau des espèces forestières. Donc, euh, pour aller un peu plus dans le détail de ces évolutions, de ces changements, sur les 100 espèces qui ont été contactées sur les 100 points euh, au cours du suivi depuis 1981, euh, 71 ont des effectifs assez, assez importants pour regarder les tendances, et on voit que 25 espèces sont en déclin, euh, 5 ont complètement disparu de, de, de la zone, euh, ces espèces en déclin euh, montrent un déclin en moyenne de 50%, ce qui est quand même assez important. Avec là, je vous ai mis euh, en jeune ici, les espèces qui ont diminué euh, donc de plus de trois quarts de leur population sur la zone depuis 1980. A l'inverse, il y a eu 13 espèces qui augmentent et il y a 9 espèces qui sont apparues. Et on voit que c'est euh, les espèces que j'ai dessinées en bas. Je fais figure en bas, on voit que ce sont quand même des espèces avec des traits de vie un peu particuliers, donc c'est plutôt des espèces de grande taille, donc pas mal d'ardéidés, de rapaces, de colombidés, voire de, de, de pics et d'espèces forestières. Alors que les espèces qui ont diminué sont euh, des espèces euh, soit de climat froid, à affinité froide, comme le Bouvreux-Pivoine, soit des espèces plutôt liées à l'agriculture euh, extensive ou euh, à une certaine diversité de.. de de petits euh, de micro-habitats dans le paysage comme le brenau friquet, euh, de milieux péri, euh, dire, pas péri urbain mais, euh, mais quasiment autour des villages, des jardins, des bandes en hermée, etc. Et euh, des espèces de milieux agricoles aussi, comme le Bizarre Saint-Martin, qui ont complètement disparu de la zone. Inverse, c'est la même chose au niveau des espèces en fort déclin. Il y a beaucoup d'espèces de phares blancs, hirondelles rustiques, le, le boulot jaune la linotte pélodieuse en particulier. <coughs> Ici, donc, euh, on a essayé de, de voir si les tendances à long terme observées au niveau régional depuis 80 ans, étaient corrélées aux tendances nationales. Euh, on s'aperçoit que cette corrélation elle est assez faible, c'est-à-dire qu'il y a des tendances qu'on observe sur la zone qui ne sont pas euh, représentatives des tendances nationales. Alors, une espèce comme le milan noir a augmenté euh, à la fois localement et au niveau national, donc suit à peu près une, une même courbe d'évolution. Mais par contre, on a des espèces qui ont diminué, qui ont augmenté chez nous et qui ont diminué au niveau national, ou assez peu, comme la pigréche et ou le ou le rouge que noir, tandis que certaines espèces ont fortement, plus fortement diminué sur le canton qu'au niveau national, comme la maison bleue ou le l'huandise, et des espèces qui diminuent fortement chez nous, comme au niveau national, comme la linotte. La même chose sur les tendances à court terme, on voit une différence, une différence quand même importante, avec notamment une explosion du pigeon ramier récente, en France et au niveau régional, en lien avec le développement des th notamment, de tous les autres d'ailleurs. Et puis, donc les espèces forestières, comme le grain pro des jardins ou le petit pêche qui ont augmenté également, des espèces de climat chaud comme le plus haut de Bonnelli qui augmente chez nous comme au niveau, euh, au niveau national. Et puis là encore, les espèces, euh, pas mal de granivores, euh, notamment euh, liées aux habitats agricoles, le chardonneret ou le, le bouillon jaune qui ont diminué euh, de manière autant marquée chez nous qu'au qu niveau national. Et chez nous, on observe également euh, des diminutions d'espèces comme le pipite de des arbres qui, euh, au niveau national, sont en augmentation. Enfin, la même chose au niveau européen, c'est-à-dire que c'est uniquement les tendances récentes. On, on s'aperçoit que les tendances observées sur le canton sont assez décorrélées de ce qui est observé au niveau européen, même si euh, des espèces de climat chaud comme le Brandizi ou le pluie de Benelli augmentent, euh, euh, enfin non, pas le, le Guanzizi, mais le, le plus de Benelli augmente sur la période. Et on voit que euh, le, le canton a. Au-delà de l'augmentation des espèces forestières, qui est plus marquée que dans d'autres secteurs euh, européens, euh, certaines espèces euh, en jeu de conservation, comme la petite chez chécorche, ont des effectifs euh, bien supérieurs à ce que, enfin, des évolutions de leurs effectifs euh, bien plus positifs que ce qui est observé au niveau européen. Par contre, on retrouve des tendances qui sont observées au niveau européen très fortes, avec le déclin euh, extrêmement marqué de euh, l'hirondelle rustique ou des petits granivores comme le sorinsigny ou le chardonnay. Le deuxième volet du projet donc s'intéressait à la section de l'habitat d'une espèce qui est apparue dans la zone en 2012, donc c'est très récent. C'est une espèce de lagnon blancs qui est un petit rapace un peu primitif qui présente des traits de vie originaux et qui est très spécialisée sur les campagnols et les, notamment suit des populations de campagnols. Son installation 2012 en Haute-Garonne correspond à, une, à la dernière grosse pullulation de Campagnol dans le sud ouest de la France. Donc il a dû profiter cette année-là d'un très, très bon succès de reproduction. Il y a actuellement environ 180 coupes dans le sud ouest de la France, donc 40 à 50 en Haute-Garonne, alors qu'il n'y en avait pas en 2012. Hein, donc c'est vraiment une, exp une explosion de population, on peut dire. Et son succès est dû à des adaptations très particulières. Il peut se reproduire toute l'année, donc adapté euh, sont le nombre de pontes et le nombre de jeunes élevés à la ressource disponible. Il a un mode de chasse crépusculaire et puis euh, des adaptations physiologiques qui le rendent assez proche des rapaces nocturnes et qui en font un prédateur particulièrement efficace et euh, qui est très compétitif même par rapport aux autres prédateurs de compagnols déjà présents dans la zone d'études. Donc ici, on a rassemblé sur euh, une zone du canton toutes les observations d'élanions qui ont été faites depuis 2017 2018 avec euh, l'aide des collègues du CEFS, notamment. Et donc on a cartographié systématiquement ces observations. Donc l'idée était de, à terme de pouvoir euh, évaluer la taille, la composition des domaines vitaux et puis euh, trouver hein, un petit peu euh, comment euh, les élanions sélectionnent leurs habitats de foraging dans le paysage notamment le rôle des éléments clés dans cette sélection de l'habitat. Donc on a, on estime je pense que plutôt 5-6 couples nicheurs sûrs sur le, sur le secteur avec vous voyez la vallée de la nerf qui est particulièrement occupée et puis 10 c'était peut un petit, peu, un petit peu optimiste comme estimation et donc on a cartographié ces 64 observations et Autour de ces observations, on a quantifié, euh, grâce à OZO 2017, l'occupation du sol dans des buffers de 500 mètres autour des points d'observation. Et puis on a fait la même chose sur euh, le même nombre de points distribués aléatoirement dans le paysage, en particulier pour distinguer euh, culture d'hiver, culture d'été, des prairies, des forêts. Et puis, euh, donc, afin de savoir s'il y avait un habitat qui était sélectionné positivement par les élagnons, euh, par rapport à la disponibilité de cet habitat dans le paysage. Donc euh, le premier résultat intéressant c'est que bah, les, on pensait que les prairies étaient l'élément le plus important pour les l'élanion et, et effectivement il y a entre 20 et 50% des, des paysages euh, <cười> occupés par les élanions qui sont euh, composés de prairies enfin 50% de ces paysages donc, euh, sont constitués de, de prairies euh, permanentes mais ce n'est pas un pourcentage qui est différent du tout de la disponibilité dans le paysage. Donc l'habitat est utilisé, mais pas sélectionné. Par contre, euh, c'est la même chose pour les, les, les, les, les, les cultures d'été. Mais par contre, on voit assez clairement que les cultures d'hiver sont sélectionnées positivement. Avec en moyenne 35% de, de la surface des paysages utilisés par les éleveurs donc vers, euh, versus 15% seulement pour l'habitat disponible. Après, bon, l'espèce évite les forêts et les zones de pelouse sèche. C'est pas du tout son habitat. Euh, il faut savoir qu'après après un petit peu réflexion sur la classification aux eaux 2017, les cultures divers incluent notamment les luzernières, et notamment les luzernières les plus récentes. Et donc euh, en fait euh, donc il faut faire attention, c'est pas uniquement les cultures diverses c'est également les luzernes, et, fait, et il semblerait qu'ils soient extrêmement dépendants, notamment en hiver, euh, des luzernes on, qui te servent de réservoir de proie euh, euh, à cette époque de l'année, où lui peut se reproduire. Voilà. Donc le troisième volet donc euh, s'intéresse plutôt à la personne de cet paysage par les acteurs locaux, et notamment si la qualité esthétique et écologique de ces paysages, que nous on estime par les communautés d'oiseaux et perçus par les, les agriculteurs, les habitants, donc ça s'inscrit en prolongement de deux projets et programmes qui ont de recherche sur le canton de, de, de, de, de, depuis longtemps, et puis euh, donc euh, en fait qui euh, s'intéressaient oui, aux déterminants écologiques et sociaux du maintien d'ail dans le paysage, et puis euh, Également euh, le lien entre l'abondance locale des espèces-oiseaux euh, et la, la perception par les habitants. Le programme à -piaf, en fait, euh, voilà. Et donc ici, on, on a regardé le lien entre l'abondance des espèces dans les points d'écoute euh, depuis 1980, l'abondance moyenne, et leur fréquence dans les enquêtes, euh, <coughs> les enquêtes ethnographiques. Euh, la fréquence de citation par les habitants dans les enquêtes euh, ethnographiques, qu'on appelle les free et on voit que qu'il y a des espèces qui sont plus citées qu'on pourrait s'attendre de leur abondance locale. Des espèces grégaires, des espèces commensales de, de l'homme, euh, des espèces de grande taille, euh, des espèces de gibier ou des espèces euh, un petit peu comme les mésanges qui viennent à la mangeoire euh, et qui sont facilement reconnaissables, alors que des espèces très abondantes comme la ferrête à tête noire, même la plus abondante du secteur, ne sont quasiment jamais citées par les habitants. Donc une méconnaissance, de, une, une décorrelation entre les, les espèces emblématiques pour les habitants et, et les plus abondantes euh, dans les jeux de données. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a des liens entre les traits de vie et euh, le, la perception des, des espèces par les, par les habitants. Donc euh, en conclusion, euh, on peut dire que les changements de, simultanés de paysage et climatiques. Euh, Paysagers climatiques ont entraîné une érosion globale, hein, comme partout euh, en Europe, mais qu'il y avait des fortes, dynamiques fortement contrastées selon les espèces, les, les groupes d'espèces, avec euh, notamment pas, pas mal d'espèces de, nouvelles qui sont apparues, des espèces en augmentation. Et euh, notamment, euh, on a sur les, dans les Côtes-de-Gascogne un déclin bien plus modéré des espèces euh, spécialistes agricoles qu'ailleurs qu en France et en Europe. Donc, euh, on on pense que ceci est dû au rôle des pratiques agricoles locales et notamment des, des, des types de rotations culturales qui sont mis en place par les spécificités de l'agriculture locale. Voilà, donc en 2021, on doit refaire les 780 points du canton, je souris, euh, donc c'est un gros bon boulot, mais euh, on s'aperçoit que, 40 ans après, ça valait la peine de faire ça euh, pour pouvoir voir quels sont les winners et les losers de, des changements récents euh, et des changements à long terme, donc l'hirondelle rustique hein, qui est fortement diminuée et la palombe qui, elle, a explosé. Donc, euh... Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions.